Bonjour, ici Davy du blog tonwebmarketing.fr. Aujourd'hui, je vais partager avec vous deux astuces simples et rapides à mettre en place pour savoir pourquoi vos visiteurs ne vous achètent pas et donc de connaître vos principaux freins à l'achat. Alors la première astuce consiste tout simplement à demander aux gens qui ne vous achètent pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Lorsque vous approchez un prospect pour lui proposer un produit, vous allez être amené à le relancer plusieurs fois ou être en contact avec lui plusieurs fois. À Un moment donné dans votre campagne, permettez à ce prospect de répondre à un petit questionnaire dans lequel vous demandez tout simplement pourquoi n'avez-vous pas décidé de vous procurer notre produit Donc soit par un coup de téléphone, soit par courrier ou alors encore plus simple par email avec un formulaire Google Docs qui est gratuit à l'intérieur de Google Drive que vous allez programmer automatiquement à J plus X avec Aweber. Et même si une seule personne vous répond, ça vous donnera une, une information extrêmement importante que vous pourrez ensuite corriger dans votre offre pour améliorer votre produit ou alors créer une offre spécifique si jamais la solution envisagée ne correspond pas à votre produit actuel. Et ensuite la deuxième astuce est cette fois-ci de demander à vos clients existants. Donc c'est le même principe que précédemment mais avec cette fois-ci des questions comme quels ont été vos doutes avant d'acheter ou alors quels ont été les principaux éléments qui ont pu vous freiner dans votre décision d'achat. Et ici ce sont des réponses vues par une personne déjà convaincue, donc elles pourront en même temps vous aider à connaître et à supprimer vos freins à l'achat, mais aussi avoir des arguments supplémentaires pour convaincre vos prospects. Donc voilà, si vous avez un site internet et que vous utilisez l'emailing pour contacter vos visiteurs, vous pouvez dès maintenant créer un court formulaire de ce genre dans Google Drive gratuitement et puis programmer un envoi ultérieur à l'inscription à votre liste. Ça vous prendra au maximum deux heures de votre temps. C'est tout simple à faire et ce tout petit détail peut vous aider à améliorer vos ventes pour des petites idées dont vous n'aviez même pas connaissance auparavant et surtout d'éviter de perdre facilement des clients en répondant davantage à leurs besoins. Et ainsi plutôt que de considérer un prospect comme quelqu'un qui ne vous a pas acheté, comme une perte d'argent, considérez-les comme des compagnons entre guillemets qui vont vous aider à vous développer si vous-même de votre côté vous continuez à leur envoyer de la valeur. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir davantage de conseils en webmarketing et en web entrepreneuriat en cliquant juste au-dessus de ma tête. Et à bientôt sur tonwebmarketing.fr.